Bonjour les amis, bonjour à vous, c'est Yushka. Alors, euh, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose, disons, de très particulier, parce que je vais vous parler de la ville de Lyon, du signe du cancer. Voilà, tout ça à travers, quelque part, les yeux de Nostradamus. Eh oui dans la tête de Nostradamus, vous vous imaginez quel exercice je vais faire devant vous Ah, on va sourire un petit coup, parce que c'est serré là pour vous faire passer quelque chose, euh, quelque part d'immense. Alors déjà, euh, Nostradamus en général euh, bon, bah, il est mondialement connu, euh, voilà... Et je vais vous résumer rapidement, très rapidement, disons, deux, trois petites choses qui vont vous, qui vous intéresser, disons, pour, pour ce cours-là. Alors, Nostradamus, euh, c'est un, un prophète, euh, disons, il a donné des prophéties, etc., etc. On connaît, bon, d'Aix-en-Provence et tout, euh, de, ses grands-parents du côté maternel et paternel étaient juifs c'était des convertis, on était disons euh, sous euh, l'époque euh, de l'inquisition et de la mise à mort et tout donc il fallait pas avoir un bouquin naturellement euh, chez soi qui était euh, compromettant et tout donc euh, tous les, toutes les personnes disons qui avaient le désir à cette époque là euh, de continuer à étudier quelque part euh, devaient avoir le minimum <coughs> Le minimum euh, écrit, hein, je suppose, vous vous imaginez hein, un petit peu, c'était vraiment très chaud, très chaud. Et euh, la transmission, naturellement, c'était vraiment euh, oral. On sait que Nostradamus a été, donc, instruit par son grand-père maternel. Bien, euh, donc, euh, au texte de, de, de ce qu'on appelle la, la Torah, donc, hein, le, le Premier Testament, et également, disons... Euh, instruit disons à la cabale. on dit oui cabale, peut-être et tout c'est sûr c'est sûr et on va voir petit à petit pourquoi et comment euh, il a euh, fait passer des choses euh, donc là on va faire un petit cours euh, d'histoire on va balayer parce qu'il faut balayer euh, les choses et retenir quelque part euh, ce qui est à retenir, qui sort, hein, qui revient, hein, qui est récurrent quelque part. Hein. Alors, euh, est-ce que Nostradamus a, euh, parce que moi je parle également euh, du tarot euh, de Marseille, là, où je dis à chaque fois, ah, là, là, à mon avis, ça c'est lui qui a fait, disons, les cartes, hein, qui a dessiné les cartes, parce que ce sont que des dessins qui soutiennent, disons, ces, ces prophéties. Et je les décrypte, donc, à chaque fois. Donc, elles sont ici, euh, concernant euh, le, le signe du lion, hein, euh, qui est l'ermite, c'est la neuvième carte, et donc la justice, qui est la huitième carte. Donc là, on a le lion et le cancer. Or, on va discuter dans ce cours de la ville de Lyon et du cancer. Alors, dans le cours précédent, <rire> « Tous dans le bain hein, », j'avais intitulé ça comme ça, « Tous dans le bain », je vous avais montré que le signe du cancer montrait un chiffre qui était le 69 et qui nous renvoyait également à Lyon. Donc, au département donc, du Rhône, et c'est Lyon. Alors, je, je vais commencer euh, par une histoire qui est vraiment euh, très ancienne, euh, qui s'est passée en Perse, 5 siècles, 5, alors retenez bien 5 siècles, parce que les chiffres ici aussi sont importants, avant Jésus-Christ, donc 5. C'est un chiffre de feu, hein? Bien, alors, on voit euh, qu'il y a un personnage qui arrive, qui s'appelle « Aman ». Et oui, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, c'est récurrent, ce qui s'est passé, si on veut comprendre aujourd'hui ce qui se passe, à chaque fois, il faut regarder en arrière, et ça fait « Boom, rang ». Vous voyez, donc ça fait « Pip, plop, plop » et à chaque fois, on peut, disons « euh, euh, choper quelque chose, on va dire, et le comprendre, et comprendre notre vie pour avancer. On le sait bien, on fait notre arbre généalogique, on fait des choses, on fait tout parce qu'on a envie de savoir notre passé, parce que quelque part ça nous remplit. On comprend enfin pourquoi, disons, on en est là, etc., et, et quelque part on peut avancer. C'est assez drôle, mais il faut savoir une chose aussi, c'est que pour l'histoire de l'humanité, c'est la même chose. Il faut aller voir derrière, et puis ça fait, il y, y a des rebonds comme ça, qui sont récurrents, parce que tant qu'on n'a pas réglé un problème, ces problèmes, c'est comme une mauvaise herbe, et bien si tu laisses la racine, ça repousse. Voilà. Alors, là, donc, je repars au 5e avant Jésus-Christ, donc c'est une époque qui est, disons, très très chaude, on va dire, où il y a un certain personnage... Euh, qui est vraiment euh, le, le, une bête, on va dire c'est une bête, c'est même, euh, disons, pour, euh, pour le peuple hébreu, c'est vraiment le symbole de l'antisémite. Voyez Alors, c'est un antisémite, mais alors grave, grave, grave. Lui, c'est Hitler, si vous voulez, quelque part, hein, euh, dans, dans, dans, dans sa folie et tout, voilà. Et il y a la belle Esther, hein, qui est donc euh, l'épouse du roi à cette époque-là, etc., et elle intervient. Alors, regardez voir un petit peu maintenant, je vais, pour vous montrer comment il faut sauter, comment il faut comprendre également les mots. Alors, Esther, on peut le dire de plusieurs façons, mais quelque part, son nom est un secret. Voilà, d'accord, c'est assez clos, c'est un secret, il faut vraiment pénétrer dans le mot, et jouer avec les lettres et tout, pour comprendre un petit peu ce qu'elle veut dire, et aussi, ça rebondit. Alors, donc, Amman, c'était un coiffeur, figurez-vous, à la cour du roi, il avait un titre, vraiment, c'est un premier ministre, quelque chose comme ça, c'était le bras, de, bras droit du roi. Vous vous imaginez, donc, il avait un pouvoir qui était tout à fait immense, hein. et donc, il avait euh, concocté un truc, boum, pour mettre un plan génocide, voilà, sur le peuple hébreu. Sachant qu'Esther, donc, était une fille juive cachée, hein on dit c'est caché. Mais on va s'arrêter là pour ça, et on va reprendre maintenant euh, avec euh, un criminel de guerre, figurez-vous, mais alors fameux, dans la, en 1945, là, hein, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Barbie. Alors écoutez-moi bien, Barbie, Barbie lui c'est un, un, vraiment, c'est une horreur, hein. ce, ce, ce mec c'était vraiment une horreur, c'était une bête, c'était vraiment une bête, une bête sauvage, hein. vraiment les, les, les gens, enfin disons tous ces témoignages en parlent, en disant mais ils avaient peur, ils hurlaient, il y avait du bruit et tout, il était, c'est une bête, une bête, tout simplement c'était un fou, c'était une bête furieuse. Vous savez quoi Quand je l'ai vu, il y a un truc qui m'a vraiment très choqué parce que quand j'ai vu sa tête comme ça, la façon, disons, de jouer et de faire le truc, il m'a fait penser euh, au silence des agneaux avec euh, le gars qui joue le, le, le dingue dedans, là, le fou. Euh, à mon avis, il s'est inspiré, disons, de ce, de ce visage pour... Euh, voilà, ce côté qui peut être charmant, quelque part, euh, tromper son monde et hideux en même temps. Enfin, voilà, euh, pour vous représenter cet effet que ça m'a... Ah, c'est répulsif de voir sa tête, c'est vraiment répulsif. Alors, je reviens à Esther, figurez-vous. Donc, qui arrête le truc. Bon, maintenant, je reprends avec euh, le fameux Barbie. Alors, écoutez-moi bien. On avait dit que c'est c'était alias le coiffeur, c'était un coiffeur. Et là maintenant, Barbie, on dit c'est un barbier, alias barbier. Vous voyez, un barbier, coiffeur et tout, etc. C'est comme si on, on, on, on prenait et puis on mettait l'autre en hein. euh, copie-coller, comme ça. Coiffeur, barbier, etc. Voilà. Hein euh, donc, alias encore un nom de marchand, vous vous rendez compte Le boucher de Lyon. Ça veut bien dire ce que ça veut dire et on est exactement en ligne parallèle avec ce qui s'est passé, donc, euh, cinq siècles avant Jésus-Christ. Vous imaginez l'histoire. Hein. Il y a toute une histoire, ce hein, Esther, qui, elle, euh, si vous l'allez voir, parle. Hein, C'est vraiment des commentaires et tout. Il faut aller voir ça. Euh, il y a tout un livre là-dessus. Il y a plein de livres là-dessus où, en définitive, elle parle du temps présent elle parle du temps futur et donc c'est vraiment une histoire qui est mise en parallèle entre son histoire qu'elle vit et elle prophétise en même temps sur les temps à venir. Pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que tous ces textes là naturellement sont étudiés, mais sont étudiés par les kabbalistes. Hein, sans, mais, mais, mais absolument Donc là on voit qu'effectivement Nostradamus Comme on va le voir plus tard A utilisé disons toutes ces notions hein, tout, tout, tout ce truc Pour pouvoir encoder ça Un petit peu dans ses cartes Un truc de fou C'est un truc de fou Donc on sait que donc, Le fameux Barbie Donc il a été euh, Pris Et il était il avait 69 ans. Quand il a été chopé, il avait 69 ans. Donc 69, c'est. On revient euh, également au numéro du département, non seulement du Rhône, mais du symbole du cancer. Vous savez, avec un 6 et un 9, comme je vous l'ai fait, disons, dans l'autre vidéo. Si j'ai plus de place, il me faudrait des triples tableaux. <rire> Alors c'est pas la peine, hein Je vous le dis, je vous renvoie dans les autres vidéos. Et. Et donc, il est allé, il est resté 8 ans en prison. 8, c'est le chiffre, donc, du cancer. Hein? Et il, pendant 4 ans, il a, euh, il, ils ont bricolé, enfin disons, sa défense. Parce qu'il y a un truc comme ça, il faut quand même, pour défendre ça, c'est quand même incroyable. Hein? Bref, 4, c'est quand même un, un chiffre qui est important, parce que c'est la... Ça symbolise, disons, une porte quelque part. Là, on a poussé une porte, disons, sur le passé. On va dire ça comme ça, disons, pour que la justice soit rendue. Hein? Voilà. Alors maintenant, je vais revenir à un texte qui euh, correspond à, à qui correspond à Nostradamus et je vais vous le lire hein, dans un quatrain, mais juste une phrase. Le lion jeune. « Le vieux surmontera. » Alors, <rire> en général, tout le monde traduit, boum, il chope le, quadrin, le quatrain ou machin et tout. Non, il peut, dans la cabale, on a des sauts de lignes, on a des sauts de lettres, on a des rappels, disons, de versets, il y a des anagrammes. On ne lit pas un texte comme ça. Les gens qui décryptent, euh, disons, ces textes, ils, connaissant, disons, il faut se mettre dans la tête du personnage de son époque et tout, on ne peut pas traduire si on ne se met pas, disons, euh, on n'enfile on pas, pas quelque part ses chaussures. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc là, maintenant, je vais vous faire un autre petit coucou par rapport à ça. Eh bien, le lion vieux. Eh c'est le vieux lion. Eh bien, c'est le vieux lion. Et le vieux lion, qu'est-ce qui se passe dans le vieux lion Eh bien, il y a le tribunal. C'est là où il a été jugé. Vous voyez Hein et le jeune surmontera. Mais c'est la nouvelle génération qui est arrivée qui a demandé naturellement justice. Vous voyez, ça se renvoie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des va-et-vient comme ça. C'est comme ça qu'il faut euh, euh, comprendre les textes et puis les traduire ou chercher. Hein. Maintenant, regardez, on va aller un petit peu... Ah non, je vais revenir, disons, euh, par rapport à... Ah, aussi un, un secret hein, quelque part un secret euh, concernant disons euh, un mot hein, où tout le monde dit euh, oui parce que dans, euh, y a un, dans une phrase disons de Catherine de Nostradamus il parle euh, on, on dit que c'est la, la, la guerre donc de 45 et il parle d'hystère on parle hystère mais hystère en définitive tout le monde se demande ce que c'est, dit oui, ah oui ben, c'est le Danube effectivement ça représente, c'est le vieux nom du Danube, mais quelque part, c'est un mot qui peut être, euh, on va dire ça, euh, recomposé avec le mot euh, Esther. Vous voyez, chien. Donc, il faut comprendre, donc, regardez bien, qu'on parle effectivement d'un génocide qui est symbolisé par Esther, Esther, donc traduit parce que comme ça, ça nous fait penser à l'autre, et de l'autre côté, euh, avec euh, le Danube, qui c'est l'ancien nom donc Esther c'est l'ancien nom du Danube, pardon, et donc qui nous fait penser, disons, à un, à un fleuve, à un cours d'eau, c'est la zone là, donc c'est la rivière. À... Donc ça nous renvoie systématiquement là maintenant à un truc géographique, alors, 5 siècles avant, et euh, le vieux Lyon, c'est quoi Eh bien, figurez-vous, c'est le cinquième arrondissement de Lyon. C'est un signe de feu, c'est un signe de sang, c'est un signe vraiment... Il faut se méfier du chiffre 5 quelque part, parce que c'est un chiffre qui peut amener énormément de violence, mais on peut trouver naturellement... Une, une forme de rédemption, parce qu'on a vu qu'à Lyon, ils l'ont ils ont, ils traîné en justice, ils l'ont attrapé, etc., etc., et quelque part, euh, mais là, ça va être encore une autre vidéo, parce que je ne peux pas tout faire dans une, autre, une, une seule vidéo, parce qu'on devient dingue, hein, ça vous, vous pouvez le comprendre, mais là, il y a eu quand même, quelque part, euh, l'honneur reconnu à Lyon, euh, par, euh, ça a été symbolisé, disons, par Jean Moulin, hein, qui symbolise la résistance. Et lui, bah, il est au Panthéon, malgré tout. Donc, vous voyez, il y a le jeune, là, surmontera. Quelque part, voilà, on, est, on a passé une porte, on a fait un grand nettoyage avec ce Barbie, espérons que Lyon, disons, se ressortira très très forte, disons, de toutes ces épreuves, parce que ça n'a pas été facile du tout, du tout, du tout pour Lyon. Alors, euh, tiens Lyon, euh, vous savez que c'est la capitale de la gastronomie Bien sûr, c'est la capitale de la gastronomie. Lyon, est-ce que vous savez euh, que dans, pour le signe du Lion eh bien, lui, il est lié à la nourriture Voilà, hein? rigolo comme petit cliché, vous voyez, hein? il faut... C'est toutes ces choses-là qui, qui peuvent, quelque part, nous permettre, disons, de voir que Nostradamus, quelque part, cible bien une cité, une ville, un, un jugement, un truc... Mais là, on va aller voir plus loin, parce que là, j'en suis, disons... Euh, allons on a un petit peu avancé, quand même, hein. Voilà. Alors, on voit que le tribunal... Dans le vieux Lyon, c'est le 5 et c'est le chiffre de feu. Je reprends mon tableau pour reprendre mon le cours de mes idées. Eh hein? bien, figurez-vous que Lyon, c'est la, euh, la.. En France, ça n'avait jamais, jamais, jamais existé. Barbie, il est pris, et c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un homme est condamné à Lyon, à Lyon, le jeune surmontera, vous voyez, pour crime euh, contre l'humanité. C'est le cancer l'humanité, hein donc le cancer quelque part porte euh, les stigmates euh, du génocide et de, de sa réparation, l'humanité, les génocides, vous voyez un petit peu, ça c'est quand même intéressant à, à voir. Maintenant on va aller voir la lettre 8, hein, voilà, où c'est infini, ce truc qui va, qui vient et tout, et que l'humanité elle arrive pas à se débarrasser de ce que je vous dis justement, de ces espèces de crimes voilà, qu'on voit partout, parce que ce n'est pas encore déraciné, hein, mes amis. Voilà le challenge hein, pour les jeunes qui vont devoir surmonter tout ça. Il faut les préparer, il hein, faut les instruire, hein, bien sûr. Alors, alors il faut savoir une chose, c'est que la lettre donc, euh, 8, elle s'écrit euh, de plusieurs façons. Hein. C'est une lettre et c'est un chiffre en même temps. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Alors, il y a très très très très longtemps, en arrière, très très très très longtemps, les premières écritures, on va dire. Eh bien, pour écrire un 8, on faisait une petite fleur qui ressemblait comme ça à une espèce de calice avec la queue ondulante. Regardez bien. Comment se dessine... Euh, Lyon, quelque part, s'inscrit Lyon. Ça, c'est la presqu'île à l'intérieur. Et eh ben regardez la fleur comme un calice. Et là, vous avez la saône et le rhône. Là, c'est le confluence c'est quand ils se rejoignent. Est-ce que vous voyez un petit peu ces similitudes Fleur, fleuve. Pareil, ils ont la même forme, quelque part. Vous voyez et il y a une autre écriture qui est venue un petit peu après et vous pouvez aller voir ça sur, sur, sur, sur internet, hein. c'est pas un problème sur Youtube, alphabet, phénicien, machin et tout, euh, hébreu, et vous allez voir disons tout un quadrillage et naturellement l'évolution des écritures. C'est dessiné, hein. il suffit juste de taper, hein, de faire une recherche. Eh bien, il y en a une autre, donc euh, celle-là, qui désignait une barrière. Hein, une barrière, clac, clac, boum, boum, boum, avec des traits au milieu. Comme une haie, voyez, hein, c'est une haie. Comme je vous disais tout à l'heure, on passe à quelque chose avec le fameux 4 et tout. Parce que 8, c'est 2 fois 4, vous voyez ce que je veux dire, hein. hein et donc, il y a aussi, disons, ce mouvement de... D'être là, d'un côté, d'être quelque part séparé, mais de vouloir s'ouvrir à autre chose. La fameuse le fameux calice de fleurs qui s'ouvre et tout. Vous vous rendez compte un petit peu cette histoire Mais alors, maintenant, j'allais voir euh, le tribunal international de justice, hein, hein, qui se trouve donc. Euh, la en Hollande, enfin c'est pas la Hollande, Pays-Bas, tout en haut là. Euh, eh bien, c'est la haie, la haie, vous vous rendez compte Voilà, alors on a là, en troisième écriture, la haie, une, une barrière, hein et en définitive, on s'aperçoit que ça nous renvoie également à la haie, parce que c'est la Cour internationale de justice où on traîne devant donc, cette, ce tribunal et bien des criminels de guerre et naturellement euh, des, des, des gens qui ont pourri comme ça, quoi, qui, qui, qui commettent des, des génocides aussi. Mais là il n'est pas allé là-bas, et ben il est allé à Lyon. Et Nostradamus, à travers tout, tout le décryptage que j'ai pu faire et puis les lignes que j'ai pu voir également, eh bien, je me suis dit waouh waouh, waouh. Wa. donc ça veut dire que nostradamus connaissait parfaitement la cabale connaissait alors la cabale faut que je vous dis une chose c'est une euh, c'est une méthode disons la cabale c'est une, une, une, une voilà je, je vais dire ça comme ça je vais dire ça comme ça c'est voilà quand euh, par exemple euh, vous voulez aller euh, dans, étudier, par exemple, euh, dans un texte, euh, la, la, la, les chimies, oui, la, la chimie, on va dire, la médecine, etc., etc. Vous avez un système de lecture, quelque part, qui peut vous ouvrir, disons, des portes pour pouvoir comprendre la chimie, pour comprendre l'astronomie, pour comprendre ceci, pour comprendre cela, ou tout simplement pour pouvoir raconter une histoire, voilà et Nostradamus, donc, s'est servi de tout cet enseignement, donc, et là, on voit, moi, j'ai vu dur comme faire qu'elle n'avait jamais lâché, disons, ses études de ce côté-là, hein, parce que ça ressort de tous les côtés. Alors, je vais terminer avec une petite histoire. Hein. On fera d'autres cours sur, euh, sur Lyon et le cancer, parce que, comme je dis, il y en a à dire, mais j'ai terminé une petite histoire, disons, par rapport à Nostradamus qui, lui, et eh bien, il a fait imprimer ses bouquins à Lyon. Et eh oui, et il y en a encore ici. Il y a encore des traces à Lyon. Vous voyez, donc, il connaissait également très bien Lyon. Bon, et il y a une autre histoire aussi. On sait qu'il s'est fait, euh, disons, on l'a remarqué cet homme. On a remarqué cet homme parce que, euh, bah, quelque part, c'est un excellent médecin. Et quand il y a eu la peste, eh ben, il était là, il a apporté une certaine médecine. Et il a soigné des gens et tout. Et c'était vraiment... Comme ça, incroyable à l'époque. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans le, dans, dans, le, dans le testament, dans le premier testament, donc un ancien testament, il y a, comme je vous dis, également euh, des tas de secrets concernant, disons, euh, la médecine, concernant ceci, concernant cela. Et pendant des siècles et des siècles, naturellement, ça a été dévoilé à ceux qui l'étudiaient. Et pourquoi il y a autant de symboles, disons, sur des cartes qu'on l'air un petit peu anodines J'en reviens à ça. On ne pouvait pas avoir d'écrit à l'époque. Donc, c'est des penses bêtes Tout simplement, ce sont des penses bêtes bien ciblées, voyez, bien encodées pour faire passer un message. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce petit clin d'œil... <rire> Ah, sur Lyon, hein, le signe du cancer vous aura plu, vous aurez, j'aurais réussi, je l'espère, à faire passer quelque chose. Et puis, on continuera sur d'autres choses, disons, pour, euh, naturellement, le signe du cancer, et pour le mois de juillet, et le mois d'août, et tout, parce qu'alors là, c'est foisonnant, foisonnant, foisonnant. Sachant que la carte du cancer, il faut savoir une chose... Elle porte des signes, plusieurs signes, c'est-à-dire qu'elle te dit, cette carte, « Regarde, des gémeaux à la balance !» Alors, vous vous imaginez un petit peu, hein On n'a on pas fini, hein? on n'a pas fini avec ce cancer. Bien, eh bien, euh, je vous quitte, les amis, et puis, ma foi, à la prochaine, et je vous like, laissez des commentaires, hein parce que je sais que je suis toujours foisonnante, débordante, je sais. <rire> voilà, je ne suis pas bipolaire, je me suis soignée. Je suis maintenant calme, je suis triphasée. <rire> Allez, salut, laissez des commentaires, je vous réponds. Au revoir.